Bonjour, je m'appelle Ryan Roman, j'ai 19 ans et je suis 356 ATP. on meilleur coup, je euh, suis un peu plus régulier, on va dire coup droit revers, j'aime bien, service, je suis un grand serveur, je joue de je fais le cours. Euh, 223 km Franchement, j'aime jouer sur toutes les surfaces, une fois que, que je m'entraîne une semaine de, dessus, j'aime toutes les surfaces. 4 heures par jour, et euh, 5 jours sur 7. Je suis chaud, j'écoute un peu de musique. J'en ai pas, j'aime vraiment tous les voir. c'est difficile à dire. Un grand film. Donc comme ça, c'est récemment, on va dire à Bercy. Bercy, c'était mon premier mastermind. Ça m'inspire les, les Jeux Olympiques, quoi, et j'aimerais vraiment y participer. On me le plus de gros films possible.